Pourquoi placer toujours un stop loss Qu'est-ce que c'est un stop loss Peut-être que vous ne savez pas ce que c'est un stop loss. Lorsque vous faites du trading, c'est une position donc automatique, un ordre automatique que vous mettez sur votre plateforme qui indique qu'à un certain niveau, par exemple si vous achetez une marché, que le marché redescend, et eh bien vous décidez qu'à un certain niveau, ça va couper votre position. Alors qu'est-ce que c'est Pourquoi faire ça parce que c'est une confirmation que votre, votre trade est invalidé. Donc vous mettez le stop loss à un niveau qui invalide euh, votre trade, c'est-à-dire que vous pensiez que le marché allait monter et il ne monte pas, donc il, il invalide votre trade et là vous coupez à une certaine position. Euh, ça s'étudie, euh, ça se calcule euh, pour faire en sorte que vous limitiez votre risque, que vous limitiez la casse. Il y a certains traders qui, qui tradent sans stop loss, qui coupent manuellement, euh, psychologiquement disons, mais c'est très dangereux. C'est très dangereux de faire ça parce que vous pouvez avoir des mouvements euh, inattendus très rapides Donc, comme ce qu'on a eu hier euh, sur le DAX, euh, il y a eu une chute de 400 points euh, sur, sur la journée donc euh, ça a été très rapide. Donc imaginez, si vous n'êtes pas devant vos écrans, donc vous prenez un trade le matin, à la hausse, vous allez travailler tranquille, euh, en fin de journée vous revenez, euh, vous regardez où en est votre compte, boum, moins 400 points, vous avez peut-être perdu des milliers d'euros voire des dizaines de milliers d'euros. Donc euh, un stop loss va vous garantir au moins de, de limiter euh, la casse et surtout euh, c'est logique, c'est invalider votre trade. Donc, Surtout si vous faites du trading à plus long terme euh, que du scalping, moi je préfère le scalping parce qu'on reste positionné peu de temps donc on s'expose beaucoup moins au risque donc de, de mouvements brusques du marché euh, mais même moi je mets toujours un stop loss donc j'ouvre une position, je mets mon stop loss, je mets mon take profit et à ce moment-là on a euh, une bonne gestion de, de son capital parce que même euh, à certains moments, donc euh, les marchés, ça arrive euh, peut-être euh, tous les 5 ans, tous les 10 ans, il peut y avoir un, un crack, euh, quelque chose euh, de totalement inattendu à ce moment-là, euh, ça peut faire mal si on a pris des trop grosses positions, si on n'a pas mis de stop loss euh, ou même si on a mis un stop loss parce qu'un stop loss qui n'est pas garanti n'est pas la garantie justement euh, que votre position va être coupée. Donc euh, c'est très important. Euh, moi je mets toujours un stop-loss, euh, la plupart des bons traders mettent un stop-loss. Euh, si vous n'êtes pas tout le temps devant vos écrans, si vous ne faites pas du scalping, et eh bien surtout mettez, mettez un stop-loss. Ne prenez pas des positions trop grandes non plus si vous ne pouvez pas être toute la journée devant vos écrans, mais c'est pour ça que moi je privilégie le scalping. Et bon parce que quand je trade je, je reste devant mes écrans bien sûr, mais vous pouvez faire des, des trades plus longs que du scalping aussi quand vous apprenez une bonne méthode de scalping parce que vous remontez votre stop loss à un niveau où vous êtes en gain et à ce moment-là vous ne risquez rien sauf crack inattendu. Mais c'est la meilleure manière de, de trader, toujours mettre un stop loss. Vous verrez avec la pratique que c'est un conseil précieux de faire ça. Euh, si vous êtes débutant en trading ne vous posez même pas la question, mettez systématiquement un stop loss, ne le mettez pas trop près, euh, il vaut mieux prendre une plus petite position et mettre euh, votre stop loss à un niveau qui invalide votre trade mais qui ne vous fait pas, par, pas perdre une trop grosse somme d'argent. Donc euh, apprenez euh, à gérer ça aussi, le money management dans une bonne formation, ça vous est expliqué. Ne prenez pas plus de 0,2% de risque par trade, euh, ne, ne faites pas de martingale non plus, c'est-à-dire que prend, si votre trade est invalidé, descendre votre stop loss, reprendre une position plus basse pour compenser le trade. Non, vous allez voir que ça va jou vous jouer des tours. Vous allez peut-être gagner avec cette méthode une fois ou deux, mais euh, ça peut faire très mal aussi, parce que le marché parfois il ne se retourne pas aussi vite que vous pouviez. L'espérer à ce moment-là, vous perdez la moitié ou la totalité de votre capital. Je peux vous dire que c'est des choses que, que j'ai faites au début, à mes débuts de trading il y a dix ans, que je ne fais plus parce que je sais que ça ne fonctionne pas, que c'est très dangereux et que ce n'est pas une bonne méthode de trading. Tout simplement, il vaut mieux accepter une petite perte que d'essayer de, de gagner euh, sur tous ces trades. Donc faire des, des petites pertes sur, euh, sur des trades euh, c'est tout à fait normal mais euh, les stop loss sont là pour euh, limiter la casse donc utilisez-les c'est vraiment très très important. Voilà j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, likez-la, partagez-la, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, cliquez sur la petite cloche pour euh, avoir un avis lorsque je publie une nouvelle vidéo et je vous dis à très bientôt, et bon trade, à bientôt, au revoir.